Bonjour à tous, moi c'est Caroline Drouin, demi d'ouverture du 15 de France de rugby et également joueuse de l'équipe de France A7. Je viens de Bretagne, une petite ville qui s'appelle Auray dans le Morbihan. J'ai signé ma première licence à l'âge de 6 ans au rugby Auray club. J'ai pratiqué un autre sport et puis à l'âge de 18 ans, pour les études, je suis partie sur la ville de Rennes et c'était aussi pour moi l'occasion de pouvoir retrouver le rugby. J'ai pu participer deux fois à l'édition du sg 7 C'est le tournoi universitaire qui est organisé par la Société Générale. C'était pour moi la façon dont je me suis fait aussi repérer pour pouvoir intégrer l'équipe de France universitaire. L équipe avec laquelle j'ai remporté mon premier titre mondial, c'était à Swansea au Pays de Galles en 2016. Le rugby aujourd'hui pour moi c'est une grande partie de ma vie. Je pense qu'il n'y a pas meilleur sport pour l'esprit d'équipe, la cohésion, pour tout ce que ça peut faire vivre. Je sais que c'est un des plus beaux sports. Ce partenariat avec Société Générale va me permettre de partager les valeurs qui sont propres à la Société Générale, que moi je peux vivre sur un terrain et partager avec le monde de l'entreprise.